Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec le tutoriel du nœud arrière. Je vous invite à regarder le tutoriel du nœud avant pour être sûr de bien maîtriser ces deux techniques fondamentales. Nous allons aujourd'hui utiliser comme la dernière fois 8 fils pour faire le bracelet inversé. J'alterne ici deux fils bleus et deux fils orange qui me donneront un résultat alterné de ces deux couleurs. La dernière fois le fil qui était à gauche passait à droite. Cette fois-ci c'est le fil de plus à droite qui va passer à gauche en passant par chaque fil du bracelet. Le fil le plus à droite sera alors le fil principal et va travailler avec le fil le plus à gauche de lui-même à chaque nœud arrière effectué. Pour faire le nœud arrière, nous allons former un 4 à l'envers avec notre index et nous ferons cette même étape deux fois pour que le nœud arrière soit complet. Donc ici, je forme le 4 à l'envers avec Bon, c'est mon majeur et mon pouce mais on peut utiliser l'index pour faire le nœud arrière. Donc je passe au dessus puis en dessous du fil sur lequel on travaille. Et je remonte tout doucement et j'ai fait cette même étape deux fois. Au dessus, puis en dessous du fil sur lequel on travaille. Je prends le fil juste à gauche et je fais la même chose. Au-dessus en dessous. Une fois en remontant délicatement. Et au-dessus en dessous. Deux fois pour que le mien arrière soit complet. Je continue à chaque fois avec le fil le plus à gauche du fil principal. Donc quatre à l'envers. Une fois dessus et en dessous une deuxième fois vous pouvez bien évidemment choisir l'ordre de vos couleurs vous n'êtes pas obligé d'alterner le bleu et l'orange comme je l'ai fait dans cette vidéo vous pouvez faire par exemple tous les fils bleus d'un seul coup puis tous les fils orange après ça va donner un look différent sur le brinçé mais ça se fait quand même Arrivé à la fin de la première diagonale, on voit bien donc que le fil qui était tout à droite est passé tout à gauche. Je tire un petit peu les fils pour que vous voyez mieux. Et je desserre un petit peu pour qu'on voit bien la diagonale qui a été formée. Donc c'est la diagonale inverse, d'où le nombre assez inversé. Donc le fil principal qui était tout à droite est passé à gauche. Et on va faire la même chose pour chacun des fils. C'est parti, mais cette fois-ci on y va un peu plus vite. Et voilà votre bracelet inversé terminé Rejoignez bon, Bracelet Brésilien sur Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir des bracelets toutes les semaines. Dites-moi dans les commentaires quel bracelet vous aimeriez que je vous apprenne. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau tutoriel.